disparu de la Durance, c'est une nouvelle équipe et en fait, ce sont deux unités qui se rejoignent pour travailler de concert. Il y a la troisième DPJ euh, donc à, de Paris et il y a également une nouvelle unité qui s'appelle euh, l'UAC3, qui est l'unité de l'analyse comportementale, les affaires complexes. Bon, je vous laisse aller regarder euh, sur Google, c'est un petit peu compliqué, euh, mais qui en gros est un peu euh, une unité qui est un peu réservée au call case et qui a été euh, montée euh, assez récemment et qui surtout maintenant euh, va être aidée par ce nouveau pôle judiciaire également qui est créé pour les cold case. Alors les cold case c'est assez fascinant mais surtout je suis la génération qui a grandi avec l'affaire Grégory qui ne sera certainement jamais résolue mais qui a été réouvert tous les dix ans avec un Soit parce que la technique avait évolué, soit parce qu'il y avait des nouveaux indices, un corbeau aussi, une pièce à conviction là. Donc voilà, c'était une affaire à rebondissement et en fait, c'est assez fascinant. Les faits divers sont d'autant plus fascinants quand ils se passent en région où il y a souvent une résonance parce que tout d'un coup, on se met à soupçonner même son voisin. On soupçonne tout le monde, le boulanger, n'importe qui. Alors que c'est vrai qu'à Paris, le fait divers est souvent juste interligne dans la presse. C'est finalement assez peu mis en exergue. Donc c'est vrai que j'ai toujours trouvé fascinant la façon de traiter les faits divers et les cold cases quand ils se passent en région et que la presse s'en mêle et fait parfois des bourdes, comme dans l'affaire Grégory justement. Et donc ça m'inspire énormément pour écrire. Alors, je m'amuse toujours, en fait, à faire des faits divers qui peuvent faire penser à certains faits divers réels. Il m'arrive même de citer quelques affaires dans le lot pour pouvoir euh, tout mélanger. Mais en fait, les faits divers que moi, je traite, sont toujours fictifs parce que je, je ne voudrais surtout pas euh, poser préjudice aux familles qui restent, qui n'ont toujours pas leurs solutions, qui, euh, enfin, qui, qui souffrent encore de leurs affaires. Donc, moi, mes affaires sont fictives mais il est vrai que je peux citer soit l'affaire Grégory, soit Dupont de Ligonnès, etc., pour mélanger un petit peu ce côté fiction-réalité. Les disparus de la Durance ont été complètement inventés et ce sont, on va dire, quelque part des héros morts, de, enfin, disparus, pardon, de, de mon ouvrage. Alors Les Louvres du Polar euh, a été euh, créé au départ par euh, quelques euh, autrices que tout le monde connaît bien, comme euh, Céline Dangean, Joanna Gustafsson, euh, Mar euh, Marlène Charline. Mais, et en fait, elles nous ont demandé si on voulait les rejoindre. Alors d'abord, c'est des consœurs euh, que j'apprécie énormément, tant par leur qualité humaine qu'en euh, tant qu'auteur. Qu Alors moi, je dis auteur mais ça, après, chacun fait comme il veut. Et, euh, et donc, je les ai rejointes avec grand plaisir, en fait, elles ont levé un point que, où, sur lequel je ne m'étais pas attardée, qui est que euh, dans les salons, dans le microcosme du polar, dans, dans nos lecteurs qui sont un peu euh, les mêmes, euh, on a une grande place. Honnêtement, même dans les salons, euh, je ne dirais pas qu'on est sur une parité, mais ce n'est pas du tout ce qu'on cherche, mais on est très bien représentés. Il y a vraiment une diversité d'auteurs euh, francophones dans, dans le polar. Pourtant, on s'aperçoit que l'exercice s'arrête là dès qu'il s'agit d'un placement en librairie, euh, ou d'un retour de journalistes, ou même les blogueurs mettent plus les hommes en avant. Et on s'aperçoit que sur les étalages, cette représentation des femmes ne correspond pas du tout à la représentation qu'il y a en salon. Honnêtement, je ne m'étais même pas fait de la réflexion. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on s'y intéresse, on s'aperçoit que quand il y a des femmes euh, auteurs de polars, ce sont souvent les anglo-saxonnes euh, ou, euh, ou même des enfin des, des euh, Mais pas de françaises, très peu ou alors elles sont déjà à la retraite depuis très longtemps et on se dit pourquoi on n'arrive pas à passer ce, ce plafond de verre Et, et plutôt que d'attendre qu'on nous fasse de la place, on s'est dit qu'on allait essayer juste de se faire entendre et de se faire remarquer un tout petit peu. Mais euh, j'ai accepté d'y aller parce qu'il y a un capital sympathie pour ce, ce collectif euh, énorme parce qu'une fois de plus, il n'y a rien de vindicatif. On est très potes avec tous les auteurs de noir. Euh, vraiment, on ne pense pas qu'on doit qu'ils nous prennent notre place. C'est pas du tout euh, le principe. Euh, C'est juste qu'on pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Et donc, on voulait se rappeler un petit peu euh, au, bien, au bon souvenir de, de ceux qui nous mettent pas encore en valeur.